Le départ. Ils sont tous là et c'est parti pour cette euh, première épreuve 0.15, 1365 mètres. Sargent York sollicité. Rochester également très bien parti, se retrouve en deuxième position euh, déjà. Ensuite, Gold Lining à son extérieur, Constitutional et Chestnut Cove qui ferment le cortège. Sous l'impulsion, donc, bientôt au tournoi à l'Arctique de Sergeant York, Bernard Federbe qui ramène un peu sa monture. En deuxième position, Rochester qui joue quelque peu de la tête. Ensuite, à De longueurs, on retrouve Gold Lining, Constitutional à l'extérieur et fermant le cortège, ça mène Chestnut Cove et Raju One en pleine descente environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour le favori à savoir Sergeant York Rochester reste dangereux en deuxième position à trois longueurs maintenant on retrouve Gold Lining ensuite Constitutional débordé un peu à l'extérieur par Chestnut Cove qui commence donc son effort à la rue du gouvernement environ 350 mètres à parcourir pour Sergeant York Bernard Feder va demander l'effort maintenant à son cheval Rochester Chestnut Cove ce sera dangereux dans la ligne droite finale, en pleine ligne droite, avec Sir York sous la menace de Rochester à l'extérieur, Chestnut Cove, mais Sir York est toujours l'avantage et peut-être va s'en aller vers une victoire tranquille. Sir York sous la vente de Bernard Federbald l'emporte par trois longueurs et demi pour la deuxième place, Chestnut Cove, ensuite Rochester retrouve Gold Lining et Constitutional. Aucun problème pour Sir York parti devant. Il a réglé tranquillement l'affaire donc Bernard Federbe qui a suggéré on est en mâle, et bientôt le départ départ de cette quatrième euh, épreuve alors euh, derrière son tiger qui est parti sans son jockey Jamir Aliosen euh, qui est resté dans les stalles. Donc, euh, devant, on retrouve un Moroccan euh, Retreat avec Light of My Life bien parti, Neville Lemieux. Ensuite, French euh, Rebel. À l'arrière, Nao Fazmal. Et puis, il y Sun Tiger euh, sans son euh, cavalier. Light of My Life va prendre euh, l'initiative et quitte le tombeau de l'Arctique pour entamer maintenant la descente. 900 mètres à parcourir. Light of My Life qui est parti en tête avec Nabil Sheik bachamia Une de longueur d'avance sur le favori Moroccan Retreat en file indienne. On retrouve, un avait mieux, troisième French Rebel, et now mal qui ferme le cortège. Les chevaux sont à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Light of my life qui est bien en tête de cette épreuve. Toujours une de longueur d'avance sur Moroccan uh, Retreat et Bernard Federbe. Ensuite, Neville Mu French Rebel, qui va essayer de se rapprocher à l'extérieur de Neville Mu et fermant le cortège. Nao, phase mal à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux abordent la courbe pour entrer dans la ligne droite finale. Light of my life est toujours en main. Moroccan Retreat va revenir sur lui. Neville Mu également dangereux à l'extérieur en pleine ligne droite avec Light of My Life, Moroccan Retreat qui va essayer de prendre la mesure de Light of My Life, Moroccan Retreat Elle va s'en aller tranquillement vers la victoire sur le mont de Bernard Federbe et s'impose de longueur d'avance pour Moroccan Retreat devant Light of My Life, Never Let You know, Faz Mali French. On est en Special Blend et Dynamite Jack, le dernier entrée. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Alors, Trappies Express, Tower of Wisdom sollicité. Tower of Wisdom qui a l'avantage pour l'instant sur Trappies Express, Dynamite Jack, Heidi Tarod Trail et Special Blend. Alors, c'est Trappies Express qui va peut-être diriger les opérations avec radio Radiosen dans celle devant Tower of Wisdom qui évolue juste à l'extérieur. Lui, d'Heidi Tarod Trail qui a pris un bon départ se retrouve Troisième sur les bars, ensuite Dynamite Jack et Special Blend ferment le cortège en pleine descente. 900 mètres à parcourir environ dans cette épreuve pour Trapeze Express qui peut se montrer solide dans ces circonstances, il compte une demi-longueur d'avance sur Tower of Wisdom, né au vent, donc évolue juste à l'extérieur. Tower Trail, un beau parcours, sollicité quelque peu maintenant par Ocharaz. Dynamite Jack n'est pas mal juste en dehors. Special Blend va attendre patiemment son heure à 350 mètres, 400 mètres de l'arrivée. Trippies Express, action plaisante en tête de cette épreuve. Sous pression, Tower of Wisdom, Heidi Tarot Trail également à l'extérieur. Dynamite Jack qui revient assez facilement. Special Blend va chercher le passage en pleine ligne droite avec Trippies Express à l'intérieur. Heidi Tarot Trail qui est lancé. Special Blend a trouvé le passage. Lui également, Special Blend à l'extérieur. Dynamite Jack, Special Blend Dynamite Jack, Special Blend Dynamite Jack, Special Blend Dynamite Jack King of Colts, c'est bientôt le départ de cette septième épreuve. C'est parti pour la septième 990 mètres à parcourir. Alors bon départ à Hot Boy, El Petron, Good Buddy, Captain Pusha pour l'instant en épaisseur. Sur les barres, Ninoto et King of Colts ferme le cortège. Donc des Desert Boy. Avec deux longueurs d'avance sur la montre de Bernard Federbe qui a l'avantage sur El Patron. Captain Pocha a trouvé les barres, troisième. Ensuite, ça mène Good uh, Buddy. King of Colts évolue à l'extérieur, lui, de Ninoto. Environ 500 mètres à parcourir à la rue du gouvernement. Des de Boy est parti sur des bases élevées avec quatre longueurs d'avance maintenant sur El Patron. Captain Pocha, King of Colts est lancé de très loin maintenant par Kosté Ramsami. Good uh, Buddy Ninoto en pleine ligne droite qui rattrapera Des Oud Boy. Bernard Federbe qui tente une quatrième victoire. Captain Pusha va revenir à l'extérieur. Elle patronne des Boy, Boys. Toujours devant Captain Persia va bien terminer à son extérieur. Des Boy, Boys. Captain Pusha, des Boy Boys va l'emporter devant Captain Pusha, Good buddy. Elle patronne ensuite. Nino King of Colts.